Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. me revoici, Antoine dit Tony en compagnie de Manon. Salut, alors on est où là, Manon, Manon À Val À Val Alors comme vous le savez, je sors de de la plage. D'ailleurs, j'ai chaud. D'ailleurs, j'ai chaud. Tout le monde a froid, Manon. Manon, t'as froid mais bon, euh, l'important, c'est la chaleur intérieure, hein, comme on dit. Hein. Donc euh, nous voici donc euh, à la montagne, nous sommes dans la Savoie, et nous allons vous faire une petite découverte de euh, ce qui se passe en Savoie. Donc on a fait un petit, euh, une petite blister, tu tiens le panneau, s'il te plaît. Hein. Voilà, alors, attends, il y, y a de l'ombre là, tu peux le monter un peu Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler à notre numéro de téléphone, le 06... Euh, ça bouge. 06 56 80 45 et 24 et donc si vous êtes dans la région on s'occupera de vous on vous emmènera dépenser votre argent et on vous remboursera en épimonie comme d'habitude donc ne vous inquiétez pas on se charge de vous à plus